Bonjour, C'est bien ici le laboratoire du Lemar. Je suis le journaliste avec qui vous avez échangé. Bonjour. Ah bonjour, oui on peut faire l'interview ici si vous voulez. J'aurais quelques questions à vous poser. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter Oui, alors euh, bah, moi je suis Cécile Klein, euh, maître de conférence euh, au laboratoire Lémar ici à l'IUM. Ah très bien. Et vous travaillez dans quel domaine de recherche hein Alors je travaille dans l'écologie et la physiologie des microalgues marines. Et euh, J'ai cru comprendre que vous allez intervenir durant la Nuit Européenne des chercheurs. Oui. Euh, quel projet allez-vous présenter Oui, oui c'est exact. Donc, euh, À la Nuit Européenne des chercheurs, on va présenter le projet Objectif Plancton, qui est un projet de science participative, où grâce à l'aide des plaisanciers, on va pouvoir faire des prélèvements dans la rade de Brest au même instant. Donc ce sont ces plaisanciers qui vont faire des prélèvements de plancton et d'eau et qui vont nous les rapporter. Et nous, après, au laboratoire, on pourra étudier ces communautés phytoplanctoniques qui ont été prélevées par ces plaisanciers. Ah d'accord, c'est super intéressant. Euh, et une question qui n'a rien à voir, mais j'ai retrouvé cet échantillon dans un laboratoire à Oceanopolis qui était sans dessus-dessous. Est-ce que ça vous dit quelque chose hmm. Non, non, ça me dit rien. Non mais attends Cécile, c'est à moi ça en fait. À toi Ouais. J'avais côté un collègue. Euh... Rien d'important. D'accord. Pardon, je vais vous laisser, j'ai un imprévu. Bon bah je vais aller voir ce qui se passe.